Donc, C'est plus comme un punishment si je fais ça. C'est comme. Oh my god, nous sommes le même âge! Ok. Qu'est-ce qu'il y a? <laughs> Quoi? Not for long, but. Qu'est-ce mm -hmm. qu'il y a? <laughs> Et vous êtes aussi de Philadelphie? quest Oui, uh, yeah, je suis de Philly. Philly, <laughs> <laughs> <Florida. Yeah. laughs> oui. Uh, my father uh, was fluent in French. Ah, il yeah, yeah. ah, y a Chappie avec son taxi. Oh wow, Chappie, okay. c'est des Américains. Il y en a de Philadelphie. Chappie became est un taxi, taxi, in, uh, in, uh, Moyen -Land. Ah, elle habite en Irlande. Ou alors tu me suis, moi je vais à pied. Attends, voilà. Voilà. Car. voilà. Wow. Car, taxi. Ah, montent à pied finalement. Oh. Et et et ça. She got to play games. About the game. Oh my God, that's a poodle. Yeah. Oh, it's cute. Cool. I like it. Remember? Would you remember earlier when you used to talk about the poodle? That's not a poodle. Yeah, that's yeah, a yeah. lamb. Yeah, it is a lamb. Oh, so oopsie! <laughs> never mind. Yeah, yeah. yeah. Il yeah. faut que j'apprenne l'anglais, chapi, parce que des fois, je comprends pas tout ce qu'ils disent. And is uh, in a collection of the Palazzo. Mm. That lamb is getting taken advantage of mm. by, the is by there, that. Is the, yes. the uh, We must have you come out to Houston, and set you up there, and we can do a show. I can't remember, but I said something to him. You know, I called him on it, and he was like so shocked. It was pretty funny. En avant, en avant. Ils sont on baby, on baby. Twist and Twist and voilà. you got me going now, got me going. Ils sont contents, hein. Work it on out, baby, work ah, est, it on out. Soit il est 4 <rire> sais pas où ils sont aux États-Unis. Il y en a un qui est à Philadelphie. Mais après l'autre, il y en, a en Irlande. on va Voilà, toc. Hop, on va là. J'ai l'impression qu'ils ont tous été au même endroit. À l'aéroport. Ils sont tous à l'aéroport. On peut y aller. Je les vois là-bas. Go to airplane. On va l'emmener à un avion. Attends. fly. Go to airplane. Go, go, go. Je ne sais pas si c'est une dame. Oula, il est là, il est dedans. Tu viens, Chapi Où j'y vais Chapi, je ne sais pas si elle monte. Oui, elle est montée, c'est bon. Allez, on y va. Go, go, go, go to airplane. On va voir s'ils sont là-bas. On va essayer de les retrouver. Oh, ils sont sur la place. Où est-ce qu'ils sont Voilà, où est-ce qu'ils sont Ils sont par là. Attends. On va aller les rejoindre. Voilà, ils sont là. Tiens, on va visiter le Radio Mart Center. Voilà, ils sont là, je les vois. Ils sont là. Your, your friend ah, okay. is here. Your friend is They here. Okay, in yeah. the Moya Place. You want to visit the Radio Mart Center. It's Korea. In Korea. It's museum in Korea. Oh. Here. European painting. Okay. There's uh, Rembrandt. Rembrandt. Oh, there you are, Stella. Ah, didn't Stella, come in? elle n'est pas venue. Stella. Ah, elle est occupée. Stella, are you there? Elle est occupée, Stella. Je ne pense pas qu'elle est là. Vous visitez l'Europe J'ai été à l'Allemagne et à Londres. Ah, l'Allemagne, oui. Et en France, non Non, no, pas en France. Pour la chapelle. chapel, voilà. Mais les autres ils sont où Il y a une in dans la chapelle, dans old la in, uh, village in uh, close Nice. En France. Totality Painting the Chapel. Oh! Mm, parce qu'après je re remonte sur Paris fin août pour uh, faire le, le, la musique et, le, et la voir pour finaliser. For real life. Oui, for real life. For uh, uh, For techno party. For, a yeah, second for second life life. or real life? Yes, Second Life and Real Life. Techn technical, techno parties for real parties. With uh, real art. So you are, are these real life pieces or what? Or is this... Is a big... Oh, bag? you see that? There's C on it. My god. Oh no, talk. The level, dark chapel. chapel. Ah, there we go. Big steel sculpture in Taiwan. Wow this is yours in real in real is yes. yeah, a big painting in uh art fair in one day on uh, two days oh and you produced that live at the art fair in one day yes yeah, ex exhibition in france in nice uh, the oh. installation is a four uh, screen and uh, is a webcam and uh It's very party in my of Go for the center of the island. <laughs> <laughs> oh la! Oh la We don't spoke any drugs already. Ah! Thank you. Merci. Voilà. My buttocks is sticking out. Voilà. possible? It's <laughs> really hard to stay. the It's <laughs> hard to Okay. J'ai passé ma thèse sur horse driving. Merci pour votre visite. Vous êtes bienvenue, moi et Jamie, on est toujours mon avis, elle est espagnole ou sud-américaine. Muchas gracias, soy muy amable. Amable. Donc là, c'était une œuvre une faite avec le MO5, le Thomson MO5, et après recopié à la main. Pas le temps de raconter l'histoire de l'art, donc j'ai d'être une créature en faisant des émissions de télévision en direct. Vienne con noi per la visitare... la guidate visita. Et on leur a donné un territoire rebelle, parce qu'avant ils protestaient dans les rues du Moyaland. Aïe, aïe, aïe. Il en aïe. Ouais, ils sont jamais contents. En plus, c'est moi qui les ai créés, donc ils devraient être contents. Aïe, oh là là très ingrats. Ah, on peut pas se réfugier libérer la langue. Ils sont pour la libération de la ah, les deux sculptures qui étaient dans le quartier de Shibuya. Ah, Adam, il est là Non Attends, je comprends. Ah non, il est, là, il est derrière nous. Shibuya. Est-ce qu'il nous entend, Adam C'est parti, là, ils l'ont gardé. Ils ont gardé ces deux. Il y a l'évocation de Voltaire, parce qu'elle a rencontré Voltaire. Notre dame... C'est Voltaire bon. Alors... On va aller voir les touristes, ah, il y a une deux, une, deux, trois, quatre, cinq personnes, une dame, elle m'a dit qu'elle était grand-mère, voilà. appelée Ertogenbosch, ah c'est la ville de Jérôme Bosch, voilà, elle m'a dit que c'était la ville de Jérôme Bosch, Ertogenbosch, voilà, d'ailleurs la ville, On a son... Euh, son... Ah vite, il faut rentrer, vite, vite, vite, vite, Là, voilà, voilà. on va déjà aller aux deux, voir s'il est là Je fabrique les projets de sculpture. Voilà, le grec. Un sensationnel. Voilà, comme ça, on va aller voir si on trouve le... le on va descendre. Là, il y a Buck qui est là, alors qui se... Buck Nacket, bonjour. Voilà, on est là. On est en vaisseau. S'ils sont dans la pyramide, ça va être très dur à les trouver. Ou alors là, pour les trouver dans la pyramide... Oui, ils sont dans la pyramide. Bon, alors je... on, va y... on va y aller à pied parce que... dans la pyramide, ça va être très On va aller chercher... Ah, hello. Oui, mais je ne sais pas où vous êtes. Hey there. Good to see you. want Il the a of the là. Il est Il est Il est It is wrong. Yeah. We're getting a tour from this little guy. It's so funny. <laughs> wow. Oh, yeah, wow, yeah. this is so well done. I love it. Prolific, Patrick. Yeah. Oh, oh, yeah. Yeah. oh, look at this. This is so cool. Oh, my God. The okay. ball. Okay. In Forteleport, uh, okay. exterior. Voilà. Hop, voilà. Oof. Ghost oh, no. train uh yes. here oh to g get a car right. oh my god oh my god he's got he's <laughs> poor little moya is in little uh ah, yeah, handcuffs yeah, yeah, yeah. i keep we're going down another spiral down oh right. my goodness voilà. Voilà, okay tons of art it's just like wow it's a little more romantic with the midnight setting oh here's that that moving yeah, sculptures yeah. i love oh those. the mademoiselle Yeah, Here is uh, one exhibition in trois in france that's what i'm saying it's the you know but like patrick you can take your time you don't have to do this all at once but he's like right in there doing <laughs> doing things <laughs> in real life the real life one you know it's funny patrick i was online and i saw une um, art gallery qui avait pour auction votre sketch de votre Moya Tower. Je ne voir si je peux le trouver. Je n'étais dans quelque sorte de vidéo quand j'ai vu Patrick la dernière fois. Il était en train de faire une vidéo. Je vais juste aller voir pour dire bonjour. Hello, how are you? Mm. Nous pouvons probablement introduire notre magazine HUD type de choses pour lui faire des choses avec. Je paintais dans la seconde chapelle pour le moment de the Saint-Sébastien. Ici, c'est la chapelle oh, okay. Saint-Jean-Baptiste. Et uh, réalisez-vous, okay. uh, vous êtes américain yes. yes, like Oui, bien sûr. Je suis en Nebraska. Yeah. New Mexico. Ah non, il est du Nouveau-Mexique. Vous voulez un tour en voiture déjà les animaux Parce que je pense elle intéressera et à a masque for opéra chinese opéra mm -hmm. voilà allez on va commencer le direct un peu plus tôt que prévu je vais le faire à 21h mais on va commencer avant je vois qu'il y a Vroom Short qui est là. Allez, main, elle est là. Avec quelqu'un, elle est venue avec quelqu'un pour visiter. Et je crois qu'il est... qu attendait pour la visite guidée de 21h. Alors, on va aller là-bas. Je crois qu'elle comprend le français. Elle parle plusieurs langues et elle comprend le français. Voilà ah bah non elle a pas la voice, Je vais pas lui faire la visite en voix. On rajoute quelques trucs, c'est super beau. Elle. Je tourne en voiture, voir les visiteurs. Un à total. À ah ils sont à la maternité. Je l'éclaire avec les phares. Ah voilà, elle monte dans la voiture. Bonjour Damien, Vera, Pinocchio. Et là c'est le carnaval, tu as déjà participé au carnaval de Nice virtuel Oui. oui. Voilà. Ben là il y a une photo où on voit l'écran. Il écran. Y, y a quatre écrans en tout, plus encore deux autres plus voilà. loin. C'est la civilisation ça, ça, moyenne, ça, ça, ça, ça, ça, ça commence par, ça. Ça par l'Égypte. <rire> Après il y a la créature qui commence à apparaître, c'est Pinocchio. Il commence à réfléchir, ouais. il cherche son papa dans la baleine. Là il y a la pierre de Moyette qui sert à traduire les Moyas dans toutes les langues, <rire> de déformer la figure, voilà, le, le personnage, la créature. Il a, il a fond carré, tout déformé. Ah ouais. Alors lui il, est, il a peur évidemment, la figure elle a peur. <rire> il nous fait peur aussi. Hein. Ah ouais non. Et heureusement, il y a Moya qui arrive et qui se peint lui-même bien, euh, bien réaliste. Ouais. Là, il se peint. Il se regarde dans la glace, là, il est narcisse. Il écrit son nom partout. <rire> Sur la télé, il y a trois livres. Il y a le 2 de McLuhan, Galaxy Gutenberg, Galaxy Marconi. Et le Abraham Moll, la théorie de la communication d'Abraham Moll. Et ça me permettait de savoir le nombre de visiteurs. Parce que je les voyais passer, les gens devant la webcam. Uh -huh. Mais ils étaient un peu surpris quand même d'avoir quelqu'un qui leur... Parce qu'au début, ils allaient vers l'écran en croyant qu'ils allaient être tranquilles. Puis d'un seul coup, l'avatar leur disait bonjour. Et puis je, de temps en temps j'inversais la caméra je me montrais dans mon atelier pour montrer que j'étais en direct parce qu'il fallait quand même qu'ils comprennent et en plus la maquette a été exacte, quasiment identique à l'installation réelle j'ai quasiment fait la même installation qu'en maquette parce que là pour une fois j'avais mis les, dim les dimensions exactes par rapport au, au mur, des toiles, d'habitude je fais un peu au hasard et là j'avais mis vraiment les dimensions et ici il y avait dans cette salle là il y avait un projecteur vidéo et les gens pouvaient voir le vernissage virtuel. Ah Adoui. ah ça ah, ah vous la connaissez Ah oui, oui, on est mis ah. ensemble. Ah bah c'est pour ça, je... Planète, hein. Ah mais je croyais que... Parce qu'il y avait quelqu'un tout à l'heure, une américaine qui devait revenir. J'ai oublié son nom. Elle avait dit qu'à 21h, elle reviendrait pour la visite. Et je croyais que c'était elle, ah. comme elle n'était pas avec vous. Ah ben bah, il faut lui dire qu'elle peut écouter sur Facebook. Ah oui. Ah, si oui. elle parle français, je sais pas. Et non... Ah, elle parle le poil, elle est Il n'y a, euh... a plus de place dans ta voiture Ah si Il y a encore une place Ah oui, ah, voilà. Ça y a... Allez, hop. Euh... Ah oui, mais alors du coup, alors, alors... <rire> c'est la prochaine chapelle, c'est Saint-Sébastien. <rire> je l'ai pensé <rire> ici, j'en ai deux versions, en fait. Ah ben, bah, il y a quelqu'un dedans, non Oui Il y a quelqu'un de ah, côté, oui. je crois. Oh, il oui. y a quelqu'un oh, Oui, il la... y a quelqu'un. Ah, mais elle n'a pas de voice. Bon. Abel, c'est qui Abel Mais a... c'est un ange la chapelle. Oui, ça, alors. ça tombe bien. Ah ben Elle s'en va, <rire> bon. elle a peur, elle a peur. <rire> ah, voilà, bon, elle a belle. Attends, on va lui dire bonjour quand même, parce que. Mais pas en chat parce à qu moins peur. que ce soit quelqu'un du village du Ma qui vient visiter. Je ne sais pas. Et donc je me sers de, de la maquette pour réfléchir avant, avant de retourner à la chapelle, comme c'est très loin. Mmh. Caméra. Et ça passe d'une caméra à l'autre et ça surveille toutes les, les parties de mon île. Ah, qu Donc jour. on voit presque ah. tout. Et j'ai peint à la main, j'ai peint mes îles. Les plans, le plan de mes îles à la main sur le... Je ne peux pas le récupérer, évidemment. Oui euh, ou ailleurs, ou ailleurs, ailleurs, en France. Plus la région parisienne. Ah bon, parce que j'ai exposé ah bon, que à Cormeilles en, en, en Paris. Ah, y. ah oui, Il n'y a pas très longtemps. Oui. C'est les théories de McLuhan. Je lisais les théories de McLuhan. Ah oui. C'est comm... Gaspard David Friedrich. c'est ouais, très connu en Allemagne. Oui oui. Et ça c'était mon ancien avatar en fait, c'est mon, mon fait avatar du début. Fait... Asie. Ah mais vous, par contre vous êtes en Allemagne ou vous êtes Allemagne, aux États-Unis Nous sommes en Allemagne. Ah mais en Allemagne où Allemagne du Sud maintenant. Ah parce que j'ai exposé est en. Ah bah allez habille en médecin Chapi. Salut Chapi. Hello. Bonsoir. Bonsoir. Bah, Chapi la directrice Bonsoir. de l'office de tourisme, oui, de tourisme. De, de, de, du Moyen-Orient. Ah, elle s'est habillée Bonsoir. en médecin pour le ah, ah, okay. Il est assez grand, il est plus grand que ma maison à Nice. Enfin, que j'ai des surfaces plus grandes à Monaco. Donc, je peux faire des choses plus... Et il y a un vidéoprojecteur qui projette Second Life en permanence. Vue oui, magnifique. Ah oui, c'est beau. Si vous passez à Monaco, vous pouvez venir me visiter. Faut -vous. Il faut prendre rendez-vous. Il faut prendre rendez-vous pour visiter. Alors là, on est avec un monsieur qui est allemand et un monsieur qui est français qui est chez lui en Allemagne. Et ils m'ont offert des cadeaux. Un monsieur qui est allemand m'a offert des cadeaux. Ah, Alors, il m'a donné ouais. trois petits personnages. Euh, c'est allemand, c'est typiquement allemand ça Oui. Voilà. C'est typiquement allemand dans le sud. Dans le sud de l'Allemagne. Voilà, c'est petits personnages. Ils oui. ont fini une visite guidée, je leur ai fait tout voir. Je, ils ont vu le. On a vu presque ah. tout. Très hein. merci. Et là, ils sont en train de manger. C'est-à-dire, ils regardent Second Life en mangeant, comme s'ils si regardaient la télé. Donc, ça leur a permis de suivre une visite guidée. Ils pouvaient manger pendant que moi, je conduisais la voiture. Et voilà. Et là, ils vont faire des crêpes. Des enfin, crêpes françaises. Ah, ouais, bah, ça c'est ah. bien. Une recette française. Avec du sucre. Avec, avec du... Avec du, sucre. Avec du sucre. oui, avec du sucre. Moi, je veux bien avec le sucre. C'est dommage que je puisse pas en avoir une, mais bon, ça c'est difficile. Une ville. Moi, j'ai jamais exposé. J'ai pas exposé beaucoup en Allemagne. J'ai exposé à Hambourg. Ah bah tiens, je vais essayer de vous montrer la photo de Hambourg. Je crois, que je dois l'avoir dans, dans mon inventaire. Attendez, Hamburg, à Hambourg, à la à la grande foire de Hambourg. À l'entrée, ah. ils m'avaient donné un stand, euh, un, ils avaient fabriqué comme un musée, en 1995, voilà. Ah oui. des, une sculpture à Volklingen. Oui. Je crois que c'est Volklingen. Volklingen. Parce que vous êtes pas loin, vous, de Volklingen de, Non, pas trop loin. De l'usine, elle a été conservée par l'UNESCO. Donc voilà, c'est ça. Là, c'est la sculpture qui était devant. Mais il y en a une autre oui, oui. qui a été achetée par... Un moyen cadeau. J'écris moi un moyen cadeau beaucoup. pour le reconnaître parce qu'il faut que je le trouve dans mon inventaire après. Alors, prendre. Je vais le prendre et vous le donner. Alors, attendez. Mais ne ratez pas vos crêpes hein, parce que vous le prendrez oui. quand vous pourrez. Oh, le Santé. Santé, Patrick Santé, ah oui, ils ont à boire chez eux en Allemagne. Oh maintenant, il en a deux de verre Santé, santé. santé. un C'est un il petit. un petit. Ah bah ça, c'est des gens qui appartiennent à la société Linden Lab, qui crée Second Life. Les gens qui ont le nom Linden. C'est un, une sorte d'écureuil. Voilà. Ah, il y a la dame qui est dans le musée. Je vais aller voir si la dame a besoin de moi. Je reviens. Elle est là, voilà, elle va dans le musée. Voilà, elle est là. Bon, elle se promène, bon, elle va directement là où il faut aller, oh. elle va voir les téléports, Comme ça elle peut choisir où elle veut aller. Voilà, on va mettre le traducteur en japonais. Ah. Travel en Italie. Sur cette île, il y a des reproductions de mes expositions réelles en Italie et en France. Je vais vous laisser visiter. Si vous avez besoin de moi, je suis à l'office de tourisme. You pronounce Moya? Is it Moya? Moya. is Moya. Okay. It's okay. a real name. It's a real name. It's my father is yes. a Spanish. Yeah. <gasps> you know, uh, my friend made an exhibit of your work in Se Did you know that? Did you know uh. there is another. Il uh, le gouvernement princier de Monaco avec le soutien du gouvernement. J'ai okay. un atelier ou un uh, studio à Montecano. Wow, fantastic! The project, The Second Life, and The modèle yep. virtuel en Real. It's very good and this place is amazing. Ah yes. Sure. Il y a, a, a exhibition in Hong Kong, in a three, three exhibitions. Et il y a il y aussi l'étage, mais en voiture, en voiture il n'est pas possible de tout visiter. Ok, que ok. Il y a beaucoup de Ça, c'est ma maison en France. Ah, a minute. Okay. Ah, oula, um, just wait. Wait. A, a friend wants to come. Is that okay? Yes, yes. friend, I just teleport. Ah, yes. Now I teleport. Yes. Think he can come. Let's see. Mike. A ah, Mike. Ah. Yeah. <laughs> The voice. Just to tell him, we are on voice. Mike. Okay, Hello, sit Mike. down first, please. Oh, no, this is... Uh, Mike is at the microphone. They are on the microphone. Tom, click. please click sit right. so that oh, we can continue. Click right. up. hop, hop. Yeah. hop. Oh. Voilà. <laughs> I think maybe he has problem. Maybe the computer is... Oh, my goodness! Voilà, je le <laughs> ah, Asia. Okay, this is Asia. Take a look. There is a big sculpture. <laughs> Big sculpture yeah. in uh, Taiwan. Uh, Aha! Ah oh, he will relock. He crashed, ah, the, the, the, the he will come crash, back. Really. He, he crashed, he will come back. Wow, so this is Asia. This is. There's a sculpture oh. in a uh, big sculpture in steel in uh, yeah. Kaohsiung uh, Symposium. Yes, Taiwan. In Taiwan. Taiwan yes. Oh, he come back. Oh, wait, I, I TP him. Ah. He's there. Hello. Bonjour, Tang. vous s'il vous plaît. Can you see the car? Tom Tom Tom mm -hmm. Can you see the car? Just sit. Yeah, please sit. Please, okay, please sit, because we are right. on a tour. Uh, Tom, please meet please meet Moya. He's a very, very famous artist in real life. No. Very well known. Oh, little, little. Mm. And no no no, you are very well known. <laughs> He has exhibits all around the world. Il a eu plusieurs expositions à Hong Kong, à Taïwan, en Espagne, je crois. C'est un mouvement artistique qui s'appelle l'École de Nice. Uh, okay. School of Nice, un mouvement. Yes. Est-ce possible à in, uh, in Hong Kong, une um, uh, exposition à l'École uh, de Nice Non, no, je ne pas vu. Je have not seen it. Nope. Non, c'était une exposition qui s'appelait École de Nice, mais. Moi, je n'étais pas dans cette exposition-là, mais j'étais dans celle de, du Japon. Mais je ne sais pas in, in, si okay. les gens de Hong Kong ont entendu Japan. parler de l'exposition École de Nice, je ne suis pas sûr. Un ami de mon est un art centre à Hong Kong. Ah, oui, yes, mais art, art centre uh, au CCDC. CCDC, j'ai fait un euh, les masques pour l'opéra. <laughs> euh, une exposition de masques. Wow. Voilà, ça, uh, yeah. ça c'était au CCDC. I... Comme voilà. like le Beijing Mosque, oui. Voilà. Right? Voilà. ici, ici. il y a l'invitation ici, on va voir le, là où c'était. Fringe Club, j'ai fait le Fringe Club. Oh, yes, yes, yes, yes, Club I know, et the Fringe et Club, yeah. City, yep. City, City con, con, Contemporary Dance Company. Voilà. Ah, uh, wow, fantastic! Ouais, Hong Kong, oui, Hong Kong. Mais il fantastic. y a longtemps, hein, long, long time. C'était en 94, 1994. Et ici, nice en ce moment. C'est en ce moment, j'ai fait une installation pour une exposition de groupe, et j'ai fait une comme une vidéo de surveillance des îles, qui continue. Bautier, une art, un artiste français, très fameux. Hello, hello. Ah ben non, mais pas la voice. Hello Sarah. Alors Je vais dire bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue, oui, il y a quelque... je ne sais pas si elle veut venir avec nous, ah, Sarah, hey, est hey, alors, bah, alors dis donc. Hey. il y a du monde, <rire> là, là par exemple il y a les robes, ah il y a une robe à Hong Kong d'ailleurs, une robe qui oh, really? peinte, oui ici, au fond, là-bas, une robe oh, qui oh, était peinte oh. à Hong Kong, <rire> yeah. il y a un Waouh. Yes, yeah. wow. de journal, the press. Yeah, yeah. Voilà. Your, your, your city, oh, oh, oh, oh. Hong, Kong. Hong Kong. Oh Moya. my goodness. Hong It Kong. A ah. yep, it's a messy city. Oh it's my goodness. very, very beautiful, Hong Kong. Uh, I, I love Hong think? Kong. <laughs> I prefer Hong Kong and, and New York. Hong Kong? Really fun. Voilà. Really good. Thank you. Really, really appreciate that. I'll post those pictures on to the, um, the team. Ah, but it it's, it's very. Is it is quelle heure Hong Kong? Maintenant, ah, oh, wow, it's midnight. Ah, oui, Twelve ten. Yes, twelve yeah, yeah. ten. No, twelve ten. Ah, oui. 12 oh. <laughs> ah oui, there, Hong Kong. Bye bye. Uh, Hong Kong, on dit bye bye, bye bye, bye bye. bye, -bye. bye, -bye.